Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà comme annoncé sur ma page. D'abord pour commencer, j'aimerais que mes abonnés sachent qu'il y a plusieurs ma d'abord. J'ai plus, j'ai 10 000 fois d'abonnés que ces gens-là. Donc quand vous voyez des publications bidons, regardez très bien. Appuyez et voyez sur la page. Est-ce qu'il y a des vidéos du général Est-ce qu'il y a des lives du général Donc, souvent, il y a des gens qui pensent que non. Les pages ma d'abord, c'est moi. Ils ont les mêmes logos que moi, mais ça ne vient pas de moi. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent juste à discréditer le général. Moi, quand je dis quelque chose, je vous ai dit. Et la situation, ça se précise. Il y a certains détails qu'on ne peut pas vous donner au sein de l'armée, mais le jeu de Idi Amin, l'armée doit toujours comprendre, et je l'ai toujours dit, le cerveau du coup d'état, le grand trait d'abord, c'est Idi Amin. Et aujourd'hui, tout son pion, tout ce qu'il est en train d'envisager, marche merveilleusement. Toutes les personnes qu'on arrête aujourd'hui ou qu'on est en train de limoger, tout ça, c'est le jeu de Idi Amin. Dumbuya ne contrôle rien. Il ne, ne là. Dumbuya ne contrôle absolument rien du tout. C'est Idi Amin. De la manière qu'il a défait l'armée au temps du président Alpha Condé. mettez le cœur partagé, et c'est comme ça, crâne rasé il est en train d'affaiblir les autres. Mais Dumbuya, je te dis, moi, là, le film dont je vais voir là, c'est entre toi et Idiamine. Parce que ça, ça va être ça va être fatal. Soyez rassurés quand même. Tout ce qui se passe là, c'est Idiamine qui est en train de monter, mentir sur les autres. Voici ses rentrées, ses sorties. Tout ça, c'est le jeu de Idiamine. Idiamine, pour te dire... Que je suis tellement dans le secret. Commandant Faga, il y a un appel de Doumbouya à l'inspecteur. Pour savoir, il lui a appelé, je crois, deux fois. L'inspecteur, selon les prochains de Doumbouya, l'inspecteur n'a pas vu l'appel. Et Dumbuya, ils ont pris un autre numéro pour appeler l'inspecteur, que l'inspecteur a répondu. Et là, il a dit, mais je, je t'ai appelé sur mon numéro, que l'inspecteur a répondu, qu'il n'a pas vu. Dumbuya n'avait pas pris de décision. Hein. Idiamine, quand Dumbuya a fait le rapport, je vous ai dit, dans l'armée, là, celui qui gère Dumbuya, c'est Idiamine. Si Dumbuya lui-même il écoute les proches de Dumbuya Ils peuvent témoigner Il a donné l'ordre Parce que oui Je vous ai dit dans son plan Il y a beaucoup de militaires qui ne veulent pas rentrer dans le plan de Idi Amin Il a l'art de détruire les militaires Il passe par des gens Il vous tend un piège Quand vous ne tombez pas dedans Quand vous ne marchez pas comme il veut Il vous détruit comme il a fait avec les Dego Les nutiams Avec les faux coups d'état contre le président Fakonde, c'est comme ça, il est en train de faire avec le reste de l'armée. Moi, je vous ai dit, tant que ce bandit, tant que crâne rasé, tant que Idi Amin est au sein de l'armée, ils vont, ils vont vous détruire. Les 42 généraux, ça ne vient pas de Dumbuya. Dumbuya même avait besoin de l'expertise des 42 généraux. Il avait du respect pour les 42 généraux. Mais celui qui est venu après le Cuba, c'est encore Idi Amin. Il dit, si tu ne les enlèves pas, moi je m'en vais. À ce moment... Doumboui avait peur parce qu'il ne maîtrisait pas l'armée guinéenne. Ce qu'il maîtrisait, c'était les forces spéciales. Et son jeu est en train de marcher du jour au, du jour au lendemain. L'armée guinéenne, moi je vous ai dit, hein, asseyez-vous. Ils vont vous détruire, ils vont vous détruire un à un. Ils vont vous détruire un à un. Idiami n'a pas, je vous dis, il n'est pas encore assasié. Il voulait être chef d'état-major aujourd'hui, il est ministre de la défense, il n'est pas encore assasié. Tant que Idi Amin ne se voit pas, tant qu'il ne se voit pas dans le fauteuil, ce bandit, ce crâne rasé, ce haineux, il ne, il ne va pas laisser. Même son petit, Dumbuya, il ne va pas lui laisser. Mais c'est vous qui allez perdre. Parce que jusqu'à présent, vous l'avez accepté. C'est vous, vous qui allez perdre. Parce que vous avez laissé Idi Amin. Manipuler Dumbuya. Manipuler l'armée aujourd'hui. Vous avez vu le désordre? Je vous ai dit, il s'en fout de vous. Il parle de recrutement maintenant. là. Il sait que c'est chaud maintenant. là. Beaucoup de militaires seront arrêtés. Il veut avoir ses hommes à lui. Même le recrutement, ça va être en ces fonds. C son, ce sont ses hommes. C'est des gens qui ne jurent. Ils vont jurer que sur lui, aujourd'hui. Mais asseyez-vous. On vous a prévenu. On vous a prévenu. Vous n'avez pas compris. Mais le fil maintenant, vous êtes en train de voir. Yep. Vous êtes en train de voir la, le film maintenant. Même Sadiba. C'est-à-dire tous ces gens-là, il faut que toi, tu sois dans son jeu. Wallah, tout son projet, c'est finir avec Dumbuya. Moi, je l'ai dit ici même une fois. Pour ceux qui me suivent, j'ai dit, si c'est si pour Idi Amin, je préfère même Dumbuya. Si c'est pour un coup d'état de Idi Amin, si c'est pour faire partie Dumbuya que Idi Amin doit venir, que Dumbuya reste là-bas, c'est encore plus mieux. Parce que ce type, il n'est pas encore satisfait. Les militaires, vous n'avez rien vu encore. Il va faire disparaître beaucoup de personnes. Ça, je vous le dis. Ce crâne raseux, c'est Idi Amin. Il va faire disparaître beaucoup. Le jeu, ce n'est pas Dumbuya. L'armée, non. Dumbuya, lui, il a sa même mise sur les forces spéciales, sa sécurité. Leur, leur prime ou consort, il gère ses petits. Ses petits ne jurent qu'à lui. Mais l'armée, l'armée aujourd'hui, c'est Idi Amin qui est en train de tout gâter. Les arrestations, c'est Idi Amin. Tous les plans pour, pour mentir sur les gens, c'est Idi Amin. Doumbouya lui-même, il est au courant. Au temps du président Fakonde, c'est le même jeu que Idi Amin a fait. Pour détruire, pour enlever les bonnes personnes. Et il continue sur ça. Le gawa, Mamadi Doumbouya n'a pas compris. Mamadi Doumbouya, la fin de Idi Amin, c'est où tu es aussi. La fin de Idi Amin, c'est là-bas où tu es. Ah, hein. Il n'est pas encore assagi, hein Pour qu'il se sente à l'aise là. La fête de, de l'armée, tu as vu comment il était dans le pick-up comme un président. Tu n'as rien vu d'abord. Je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Tous ceux qui ont fait allégeance à ce bandit-là, vous allez vous manger entre vous. Le reste de l'armée, les patriotes, -là, je vous ai dit, vous êtes plus forts. Maman dit, il n'y en a que 400-500, les forces spéciales qu'ils gèrent. Mais toute l'armée... Si vous êtes unis, Mamadi Doumbouya, même 24 heures, il ne fera pas au pouvoir. Yeah. Même 24 heures, il ne va pas faire. Même, bon, c'est pour vous dire encore, la garde rapprochée de Mamadi Doumbouya, la... tout ça, ça fait partie de Idiamine. Si vous saviez jusqu'à présent, Idiamine n'a pas fait son coup d'état, c'est que, comme je vous l'ai dit tout de suite, là, vous avez suivi mon raisonnement, il ne maîtrise pas les forces spéciales. Si la garde présentielle, comme au temps du président Fakonde, venait de l'armée, comme les Namouri ont fait, depuis longtemps, il aurait tapé sur, sur, sur Doumbouya pour que lui il soit à la tête. Lui même, Doumbouya le sait. Mais c'est parce que les forces spéciales, ce sont des gens que Doumbouya lui-même, il peut gérer, il gère. Aujourd'hui, d'après eux, ils ont fait un décret, un communiqué, non? Qu'ils ont suspendu ça, ils ont dissous ça. Il va tout faire encore pour mettre ses hommes autour de, de Mamadi. Il a encore eu la confiance, mais Mamadi n'a rien compris. Ça a toujours été comme ça. Toutes les personnes que le président Fakonde a laissées, on a cru que c'était les ennemis de son pouvoir. Et c'est comme ça le même jeu. C'est-à-dire, moi, je m'en fous. Al-Kakoko Kalunjona, Al-Pedianfanté. Mamadi, à le cerveau du coup d'État. Nous, le peuple, on est patient. On regarde seulement. Vous avez fini de voler le pouvoir du président Fakonde. Vous avez fini de trahir votre bienfaiteur. Mais la fin, là, Makosa. Aldenion Makosa. Makosa, Kering Parce qu'il n'aura pas de confiance. Le pays aujourd'hui, tout le monde est fatigué. On enfin, fait le coup d'État quand le peuple en a marre du pouvoir. Mais le peuple en a marre de vous aujourd'hui. Mbrav Falunyane, c'est pas en, en liaison avec, je ne sais pas, le féticheur ou quoi. Ça va mal tourner entre vous. Ça va mal tourner. Ni la Guinée-Cabo, ni non. Anna Djamanadi, tire-mouton. Parce qu'Alou Oui. Alou Djanfantelo. Alma Fossier. Mamadi Doumbouya. Anja Ouamatoun, de la manière dont vous avez trahi le président Alpha c'est le même jeu qui continue. Entre vous, là, Aldebaïnona. Et je vais demander à mes amis blogueurs. Il y a certaines infos. Hé, hey, ça ne nous regarde pas. Il y a de ces infos-là. On n'a même pas besoin de dire ça. Ça, c'est entre eux, les militaires. On n'a pas besoin. Il y a certaines infos. On peut parler, certaines, donner certaines informations. Mais il y a de ces infos. Les blogueurs-là, soit vous êtes avec le CNRD. Mais si vous n'êtes pas avec le CNRD, il y a de ces propos. Limitez-vous. Nana et, et, et ils savent aujourd'hui que non, que le peuple de Guinée, dans sa majorité, ne veut même plus de Doumbouya. Je vous ai dit, la vidéo de, de, de, du féticheur, cela a prouvé que le Guinéen est fatigué de Mamadi Doumbouya. Les gens ont vraiment soif de ce changement. Les gens ont vraiment soif de ce changement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas communiquer pour donner la force au CNRD. Non, il y a certaines informations, on peut vous donner, mais gardez pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de donner ces informations sur les réseaux sociaux. Non. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Attendons la fin du film. Tous les militaires, les gens sont conscients aujourd'hui. Mamadi, personne ne veut de Mamadi. Il est impopulaire. Ça, c'est clair et net. Son discours qu'il a tenu le 5 septembre, lui rattrape aujourd'hui. Personne ne veut de lui aujourd'hui. Si le ridicule tu es, hein, ce gouvernement-là, sur le rue du est. Vous avez vu le dossier de Oye Lavogui. 50 millions. L'argent, ce n'est pas l'argent qu'ils ont donné. C'est des biens matériels qui ont été donnés. Damaro, même histoire. 6 milliards est resté dans les caisses, malgré que le reste a été justifié. Mais malgré tout ça, vous avez vu qu'au mandat d'arrêt, qu'au damener Damaro, Zoumanigi. C'est-à-dire, vous avez, vous avez gelé les comptes déjà. Vous avez pris leur passeport. Ils sont sous votre contrôle. Ils sont en prison. Vous venez vous asseoir. C'est-à-dire, si le ridicule tu es, quoi. Ce gouvernement-là, qu'on n'a pas de règlement de compte. Et c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que les Guinéens sont dessus. Le décès de la femme du président. Même ceux, même ceux qui n'étaient pas pour le président Alpha Condé. Tout le monde a donné raison au président Alpha Condé qu'on a affaire à des voyous. Et c'est ça la vérité. Je vais répondre à J'aime Je pas répondre à des blogueurs. Mais je vais vous dire, ça c'est une peine perdue. Vous voulez de l'argent, créez vos cellules de communication. Un, vous ne dépassez pas Benito. Vous ne dépassez pas Mamoud Silla. L'autre, dit, vous ne le dépassez pas. L'autre qui est au Sénégal, Sare, vous ne le dépassez pas. Tola est là, vous ne le dépassez pas. Moi, le général, pareil. Ça dit, vous voulez aller manger de l'argent, partez. Comme vous n'avez pas de dignité là. Partez, vous allez prendre l'argent de Mamadi, quand vous allez communiquer. Le peuple aujourd'hui, c'est clair. Les médias, c'est clair. Le CNRD a déjà échoué. Tout ce que le peuple attend aujourd'hui, c'est ce changement. Que Mamadi parte, c'est tout. Maintenant, j'ai vu un qui est flanqué, qui se fait par, qui parle au nom de Bascotte. Qui avait dit que s'il est malinqué, que si cette fois-ci, vous n'accompagnez pas Mamadi Dumbuya, au moins il moi. Il et Parce qu'il t'a Je vais même montrer ça. Je crois sa photo ici. Moi j'aime pas mais relativement parce que on n'a pas le même niveau euh, mais pour que les gens sachent à Coloméry Eronio nous bélébélé mon tamou méré yabima lui mon frère tu n'as rien dans la tête tu es issu de la minorité il t'en a mis des balles qu'on fait comme on a dit Dumuyamara là ça n'a pas compté faire vingt-six ans après à la table on ne fait pas de manémengeira il t'en a enregistré là parce que autant, sur so ce cadre, il y a des Après le président Fakonde, docteur République, Dr Kassourin, il y a des gens qui il y a des gens qui disent, il moi qui vous parle, quand on parle de blogueurs, il y a des plus que moi. Mais j'ai dit ma dignité avant tout. Hein? Autant que mes toits, pour chercher à avoir des petites, de 5 000, 10 000, il t'en tu viens te flanquer pour dire que manique si vous ne soutenez pas nous t'amouah maman m'a ronto, de mouiranto mon autant sara kattare autant autant gamou nous sur ces cadres combien m'avez hein pour des, des personnes flanquées que vidéo rabafé manique kawou Mamadi m'a dit de soutenir à sortir mais vous êtes perdu parce que l'argent est-ce que moi je vous réponds même toi tu dois parler c'est quand tu fais partie de l'ethnie majoritaire que tu peux parler pour dire maniké. Et ta misé Falafé. RPG Nara, après le président Fakonde, c'est docteur Kassouri Ce Sénat. Autant autant ce Sénare. Sous sera ennemi. Autant monsieur au Fermez vos gueules dougoulana naora. autant ya makolo na komba moundou Au dés Au dés Parce que monsieur c'est clou. Personne ne veut de Mamadi. Manke, il vient de Kankan. Et Mouamaron, Bandinara, Bandinara, Narconara. C'est comme ça, mais il veut me dire la femme. Bandi et Tophar. Dehorah même. On va commentaire et mato. On va commentaire et mato. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien du tout. L'affaire là, c'est fini. Au départ, il y avait un peu de confiance. Ceux qui ont applaudi le 5 septembre, ils sont où Pour légitimer le CNRD. Ils étaient où Ce n'était pas sur l'axe. Na bandi Mamadi Doumbouya, nama dangide meni. Autant akli tare. Autant koulamati. Vous venez vous venez vous flanquer au-dessus au ou à son Kamene Reki? On dirait que vous êtes intelligent. Tonno vide. Tonne vide. Vous avez oublié le 5 septembre. Mamadi était où? C'était pas sur l'axe. C'est nous d'aller dans tout. Autant démagogie, démagogie. La guine ke bilindoreto. On attend la fin du film. Et Nafrawos il a fait quoi pour l'armée? Un légionnaire, autant au fait de soutenir un bandit, un narco criminel, un légionnaire? Où y a langue? langue? Autant camétois. Autant nous nous sommes pareils comme vous. Vous pensez que nous sommes pareils comme vous? Si ça fait d'argent, moi tous les blogueurs, j'ai dit tous les blogueurs. Les gens qui sont autour de Doumbouya, je connais la majorité que tous ces blogueurs-là. 2020, j'ai m'asseyé avec eux. On prenait le café. dit, Doumbouya, j'avais son numéro. Il m'a même invité. Si moi j'étais comme vous là. <rire> Mais des des bonnes comme ça. Otayati baskote Murafauma, Parce que non, dit à Mourafauma. Oh, il y a tes Il nous prête, tu te flanques. Tu n'as pas vu la dernière fois? Quand vous êtes en train de parler, même la personne payée ici, Kodamaro, on la fait sortir. Vous avez parlé, vous êtes fatigué. Quelqu'un qui vit aux États-Unis. Vous avez parlé, vous êtes fatigué. Non, il l'ont fait sortir. Oh, à Riki, Je vous ai dit, demandez les gens qui sont aux États-Unis ici. Demandez c'est qui le général 5 étoiles. Benora Bombo Même ça, c'est le salaire de quelqu'un en Guinée. Polo c'est à dire si ton ennemi il n'a plus rien dire sur toi que c'est pour te c'est pour te dire que eh, il a, lui n'a pas payé la maison qu'il a fait sortir nana ramoyabire mais toi chaque jour a, pas de il a de chaque jour il est en forme choko de bon arrière. Non, mon frère, moi je vais je vais m'arrêter. Donc, euh, l'armée guinéenne, il est temps pour vous de rester unis. La situation aujourd'hui, Mamadi est cuit, Mais le jeu, c'est Idi Amin qui est en train de pousser tout le mal, je vous ai dit ici. Casser les biens des gens, faire s'écouturer, il faut donner le nom de l'aéroport, tout ça, c'est Idi Amin. Mamadi, tout ce que lui, veut, voilà, il est au palais là-bas, il est en sécurité, il dit, voilà, faites ça, c'est fini. Mais celui qui est en train de créer des problèmes aux autres militaires, c'est Idi Amin. Je vous ai dit, il a son clan. Tu ne roules pas avec lui. Il te rend, il te rend impopulaire. Il ment sur toi auprès de, de Mamadi Doumbouya. Le même jeu qu'ils ont fait au président Alpha Condé, c'est le même jeu que Idi Amin est en train de faire avec le reste de l'armée. Et l'armée, vous devez comprendre cela. Que celui qui est votre problème, ce n'est même pas Mamadi, c'est Idiamine. C'est Idiamine, c'est-à-dire lui, il veut être le roi. Tout le monde. Quand tout le monde est avec lui maintenant, pour prendre Mamadi, c'est facile. Mais Mamadi, garde ça. Garde ça. Wallahi, façon le jeu part actuellement. Qu'il y a coup d'état c'est ce mois-là, qu'il y a coup d'état cette année-là. Nous, on n'est même pas pressé. Wallah, moi, je ne suis même pas pressé. Je l'ai dit, je ne crois même pas aux propos. De ce féticheur là. C'est pourquoi je n'ai pas mis la vidéo sur ma page. Wallah, je ne crois pas aux propos du féticheur. Je l'ai dit à tout le monde. Je ne crois pas aux propos du féticheur. Je fais rire seulement. Je blague sur ça. Mais je ne crois pas à ses propos. Mais ce qui reste clair. Mamadi va tomber. Ce qui reste clair. Mamadi va tomber. Ils ont menti. Ils ont fait le coup d'état. Ils ont trompé tout le monde. Et c'est ça la vérité. Tous ceux qui ont cru en lui le 5 septembre, ils sont où aujourd'hui? C'est-à-dire, tu peux tromper, on dit, tu peux tromper le peuple un moment, mais pas à tout moment. Lui-même, il sait aujourd'hui que oui, économiquement, il a mis le pays à terre. Il n'y a plus de confiance. C'est l'Oudale, qui était à son investiture Sidiatouré. Il les a tous trahis. Les jeunes de l'Axe, ils ne peuvent plus aller là-bas. Ils cherchent toujours à profiter auprès des événements, des mouvements, la fête, ou bien. Euh, la fête du ramadan là. Comme à l'abbé. Pour dire voilà la communauté internationale. Mamadi est en harmonie avec son peuple. Tout ça. Mamadi mbara dit. Wallah il m'a coupé. Il Rien ne va arrêter. C'est seulement les gens qui sont pressés. Hein. Wallah moi je suis plus pressé. Hein. Moi tout ce que je voulais c'est déjà fait. Moi tout ce que je voulais c'est déjà fait. Même s'il veut ne n'est qu'arrêter. Même les petits qui sont derrière Dumbuya. De ils peuvent arrêter Dumbuya. Parce que la situation économique du pays c'est catastrophique. Et je vous ai dit, les trois mois à venir, ça sera pire. Vous allez voir comme au Venezuela, les gens seront obligés de sortir. La criminalité a augmenté. Dû à quoi il n'y a pas d'emploi Simandou, 11, 11 700 personnes assises. Fonction publique, 14 000, combien La priorité, c'est quoi C'est l'armée, le recrutement de Idi Amin, pour avoir ces hommes qui vont jurer qu'à lui, qui vont dire que c'est grâce à Idi Amin, nous sommes dans l'armée. Un autre Kaléa, c'est tout. Rien d'autre que ça. Idi Amin a fait par exprès. Sinon, le recrutement, c'est depuis longtemps. Mais il a tout fait. Choisi le moment opportun. Et ça va être sélectif. Ça va être sélectif. Des proches à lui. Donc, si vous n'avez pas compris le jeu-là, continuez à dormir. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Inch'Allah, demain, on a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, le général était occupé. Voilà. Moi, je vous ai dit, nous, on n'est pas pressé. C'est la fin du film. Tous ceux qui veulent bavader là, on n'a pas Nous, on est tranquille ici. On est tranquille. Voilà. Merci à mon frère Ensouman Doutier. Merci à Fodebori. Maman dit, Allo sera kati Djamfante. sera katala. C'est juste question du temps. Si tu veux, il faut faire 10 ans. Mais ce qui reste clair, m'a dit, tu vas mal finir. Oma m'a mais Ibrahima Regardez aujourd'hui, je vais garder. Mais Amara, je vais te dire une chose. Tout ce que tu es en train de faire, nous sommes au courant de tout. Wallah, vous serez le dessus de ces gens-là, Nala. là. Ça dit le vol que ces gens sont en train de faire. Les maisons qui sont en train de construire actuellement en Guinée, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, on est en train d'humilier des personnalités, des gens qui ont contribué au changement de la Guinée. Les docteurs Kassouri les docteurs Diané, tant d'autres. On est en train de mentir, les calomniers sur ces gens-là. Wallah, Dieu n'aurait pas pitié de vous. Vous serez humiliés devant le peuple de Guinée. Aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes fort. Non, les hommes ne sont pas levés encore. Lorsque les hommes vont se lever, c'est fini pour vous. Allah Kobaraba. Voilà. Donc, euh, merci. Mamadi, MK Kamara, merci à vous. Merci à Kalou Kalousangare. Alousin Kamara, merci à vous. Giovanna, ma cousine, Amaradja, Diane. Sokaila, merci à vous. Mon frère Finidi Bangali, merci. Laïdi Touré, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Je vous ai dit, nous, il y a certains secrets. On ne peut pas tout dire. Des militaires, mm -mm. on doit garder aussi ces secret là Ça, c'est entre eux. Anyamina le et ils n'ont qu'à continuer à enlever. Quand ça va chauffer là, quand ça va péter là, ça va. Parce que si les autres sont assis, par peur, Maman et son classe, c'est seulement les forces spéciales. Vous, vous êtes plus de 16 000. Vous avez peur, Idiamine, il va vous vendre. Ils vont vous éliminer. Vous avez la force de changer la donne. Mais si vous vous laissez manipuler par un gendarme, qui est en train de téléguider Idi Amin et qui est en train de... Idi Amin est en train de téléguider Dumbuya. Wallah, vous serez, vous serez les gros perdants. Tout le problème dans l'armée guinéenne aujourd'hui. Sinon, ils allaient faire leur coup d'État, leur transition comme les Sekouba l'ont fait. Mais tant que Idi Amin est là, tant que ce crâne rasé est là, ne le voyez pas. C'est le diable en personne, Idi Amin. Tout le problème, je vous ai...